Bonjour à tous, euh, merci euh, de cette introduction, euh, et avant de commencer précisément, voilà de, de quoi nous parlons depuis tout à l'heure, du public en difficulté, et plus précisément moi je voudrais vous parler d'enfants dyslexiques, hein, euh, et je voudrais vous partager ceci, voilà je vois que vous, vous voyez tous. Comment c'est difficile quand on n'arrive pas à déchiffrer Comment c'est difficile euh, Certains vont peut-être y arriver plus facilement que d'autres, ils vont peut-être lire à haute voix, ils vont peut-être essayer de, de, de deviner. Bah, c'est exactement ce que fait un dyslexique. Il devine, euh, il euh, se trompe, hein. il euh, se trompe de compréhension de mots, il se trompe de lettres, il se trompe de sons. Et du coup, euh, ben, il devient, euh, ça devient très, très fastidieux de lire. Euh, Je donc, vois, euh, un petit rappel pour ceux qui ne participent, qui ne voient pas l'écran. Si ah, un petit rappel de ce qui se, qui qui se passe à l'écran. D'accord. En ouais. fait, euh, ce qui se passe à l'écran, c'est qu'il y a un, un texte qu'on a modifié de telle sorte qu'on puisse se rendre compte... Euh, de ce que c'est que d'être dyslexique, c'est-à-dire qu'on a mélangé les lettres, on a mélangé les sons, euh, et, et, et en fait il y a une petite animation qui permet euh, de retrouver le vrai texte d'origine hein, progressivement, et, et l'idée c'est de se mettre dans la peau de ce que vit le dyslexique qui n'arrive pas euh, directement, euh, simplement, automatiquement, à décoder euh, le texte. Il faut comprendre que l'apprentissage de la lecture, c'est une question d'automatisme. Euh, je vais arrêter le partage de mon écran. C'est une question d'automatisme, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous apprenez à lire, vous décodez, vous déchiffrez. B, A, ça fait bas. Et puis à un moment, il y a quelque chose qui se passe qui est que euh, ça devient automatique. Et ça devient tellement automatique que vous ne pouvez même pas vous en empêcher. Et le marketing le sait bien, avec les pubs dans le métro, vous, quand vos yeux tombent sur un texte qui est dans une langue que vous comprenez, vous ne pouvez pas vous empêcher de le lire. C'est l'automatisme. Eh bien, C'est cette automatisation qui pose problème chez les dyslexiques. Ils n'arrivent pas à... Ils n'arrivent pas avec différents curseurs, évidemment, mais c'est cet automatisme qu'ils n'arrivent pas à acquérir par la voix classique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible euh, d'acquérir de de, cet automatisme, heureusement, mais pas par la voie classique que les normaux lecteurs utilisent pour apprendre à lire. Et ça, c'est le, le cœur du métier de, de Moby nous On a euh, euh, fabriqué un format de livre qui reprend des aides à la lecture qui sont Inclus directement dans le livre. Et ces aides à la lecture, c'est celles qui sont inspirées des pratiques des orthophonistes, des, de, de la recherche neuroscientifique. Donc je vais vous en, en montrer un bout, mais pour revenir au sujet, euh, le, le, le, ce qui s'est passé cette année et, et quels sont les impacts du Covid, c'est qu'en fait, quand on a. Euh, donc on proposait aux éditeurs euh, de transformer leurs livres dans des versions accessibles euh, pour les 10, et on en a fait une bibliothèque qui s'appelle Sondo et qui est adressée aux collégiens, parce que c'est là la priorité, c'était euh, les, les parents des enfants de 10 nous disaient il nous faut des solutions au collège, c'est là où ça, ça, ça se passe mal pour les élèves et c'est là où ils dérapent, où ils décrochent scolairement ou parfois même ils se retrouvent sur des voies de garage, bref. Euh, donc on a commencé par ça et en fait pendant le confinement ce qui s'est passé, c'est qu'on avait, on avait ouvert donc la bibliothèque euh, gratuitement pour tous les élèves qui avaient oublié leur, leur manuel en classe, typiquement, et leurs leur livres. Et, euh, et on a eu beaucoup de gens qui nous ont contactés, euh, et, et en particulier des bibliothèques. Et ces bibliothèques nous ont dit, nous, on voudrait une offre de livres de ce format-là, le format Frog, euh, qui soit accessible dans nos bibliothèques. Donc, euh, c'est voilà, le Covid, c'était un petit peu le, le, le clin d'œil que je voulais faire. Le Covid, c'est aussi hein, quelquefois euh, une crise comme ça. Ça peut être une opportunité pour pouvoir se rendre compte qu'il peut y avoir des, des, des, des choses qui pourraient être simples à faire comme euh, d'ouvrir une bibliothèque froque pour les, les, les médiathèques, les bibliothèques municipales, etc. Et, et donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait aussi, on a eu des contacts avec le médico-social, on en parlait tout à l'heure, donc on a aussi une offre pour eux, on, on, j'ai eu tout à l'heure une question au sujet des primaires, fait, on a eu des demandes aussi en primaire et donc on va lancer une offre qui va s'appeler son Lido, la petite offre, bref. Tout ça pour vous dire que euh, les solutions pour aider ces enfants-là à lire, elles existent et qu'elles la, la, sont connues et elles, elles servent pour ce type de handicap. Et en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi aider d'autres types de handicaps. Donc, je vais vous repartager mon écran et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Euh, non, pas bon. Ça marche Non, là, on n'a pas le partage. partage. Ah, oui. il, arrive, il arrive. Là, ça marche, c'est bon Oui. Okay. Vrai. Donc là, je prends par exemple « Mémoire d'un rat » et on va avoir euh, un texte, ça c'est un, un, un livre numérique classique, vous voyez bien, on a, on a les pages, on a le texte, etc. Avec euh, les options « Frog », on va pouvoir adapter le texte pour rendre… Plus confortable la lecture à son problème à soi. Parce que évidemment, il n'y a pas une forme de dyslexie, il y a plein de formes de dyslexie. Donc, par exemple, la première chose, c'est que je vais aérer le texte pour que, euh, par exemple, les lignes ne soient pas toutes les mêmes, c'est ferré à gauche, euh, et que ça va m'aider à soutenir mon parcours de l'œil. Je peux aussi mettre une ligne sur deux en grisé. Là, c'est pour pareil, c'est pour aider le parcours de l'œil, ou encore une petite règle de lecture que je vais pouvoir euh, utiliser pour me repérer où est-ce que j'en suis dans mon texte. Tout ça, c'est des aides au repérage. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir euh, une aide à la, au décodage à proprement parler. Alors, euh, certains euh, euh, connaissent bien évidemment euh, les différents types de polices, donc on va pouvoir avoir une police, euh, euh, là c'est la police Open 10, étrangement quelques élèves vont préférer quelques enfants vont préférer des polices avec empattement comme on dit mais c'est assez rare et beaucoup aiment la police arial qui est celle dont ils ont l'habitude à l'écran mais voilà il y a une idée de changement de police pour décoder aussi certains orthophonistes utilisent des, des une décomposition en couleurs qui va permettre de soutenir le le Éviter, par exemple, les lettres ne se baladent d'une syllabe à l'autre et mettre en gris les lettres muettes, ce qui va être plus facile pour soutenir la, voix, la lecture à voix haute, par exemple. Ça, ça, ça les aide beaucoup. Donc là, on va soutenir le décodage. Et la troisième chose qu'on va soutenir, c'est la compréhension. Et alors là, pour soutenir la compréhension, on va pouvoir utiliser, bien évidemment, euh, l'audio. Il ne devrait pas oublier, au moins, le commode prétexte que nous leur fournissons pour obtenir le renouvellement des vivres de réserve, etc., etc. Donc, avec un prompteur pour permettre de suivre à l'écran où est-ce qu'on en est. Mais l'audio peut aussi servir euh, d'un soutien ponctuel. Par exemple, euh, je vais par exemple, si je sais pas, moi, j'arrive pas à lire euh, euh, le constater, c'est un mot que trop compliqué. Donc, euh, je vais sur le mot et je vais l'entendre dans son contexte. Je me plais à constater. Mais par contre, je n'ai pas forcément besoin d'entendre tout le livre. Je peux continuer à, à lire le livre dans ma tête, mais à l'endroit où j'en ai besoin, je vais utiliser une aide supplémentaire, une sorte de marche-pied pour m'aider à mieux comprendre et qui va me permettre de passer au-dessus de la difficulté, de ne pas être arrêté par la difficulté et de pouvoir euh, continuer plus loin. Le soutien à la compréhension, ça passe aussi par euh, des aides euh, très utilisées, très appréciées euh, par les enfants. Alors des aides qui vont être des aides d'explication. Ratier, qui chasse les rats. Mais qui vont aussi être, euh, plus, plus généralement, qui vont euh, aider à soulager le problème de la compréhension de l'implicite. Pour ma part, je n'en ai jamais rencontré qu'un seul, qu seul. En fait, derrière qu'un seul, il y a une inférence. A, ça fait référence à quelque chose. Et cette référence-là, c'est un implicite. Je n'en ai jamais rencontré qu'un seul, un chien ratier. Donc je vais pouvoir aussi avoir une aide pour lever les implicites, mais je prétends que ces bêtes féroces, ces bêtes féroces, on est toujours en train de parler des chiens ratiers. Donc une aide au repérage spatial, une aide au décodage et une aide à la compréhension. Euh, accessoirement pour ceux qui veulent un, des comptes démo gratuits, vous m'envoyez vos demandes et je vous enverrai un, un lien vers un extrait gratuit. Euh, tout ça pour dire qu'en fait, le livre Frog, c'est un livre EPUB, un EPUB3 en l'occurrence, euh, qui est euh, euh, nativement accessible, donc qui est euh, fabriqué avec l'éditeur. C'est le livre de l'éditeur qui est repris et qui ne va pas mettre en échec l'enfant, qui va lui permettre, l'enfant, l'ado, le, le jeune adulte, l'adulte, ça ne va pas le mettre en échec, il y aura toujours un moyen d'aller au-delà, d'aller au-delà du blocage. Donc euh, ces livres frog, on en a fait une offre pour les bibliothèques qui s'appelle « Bibliodicée », euh, elle contient des livres des éditeurs avec qui on travaille. Alors, euh, on, on travaille avec euh, euh, Magnard, avec euh, Hachette, le livre Jeunesse, on travaille avec euh, Actes Sud, avec euh, Thierry Manier, on travaille avec euh, les éditeurs des livres que les bibliothécaires nous ont demandé de mettre dans l'offre, euh, dans, dans le catalogue. Cette offre, elle est accessible soit en local, c'est-à-dire directement sur les tablettes euh, ou les ordinateurs ou, euh, qui sont à disposition dans la bibliothèque. Ça, ça permet d'accueillir les publics, ça permet de faire, par exemple, des animations dédiées pour euh, les publics dyslexiques. Euh, et puis, c'est accessible aussi en ligne à travers le portail. On peut mettre une connexion avec euh, le, le système d'information de la bibliothèque, avec une, une authentification euh, unique. Pourquoi je vous parle de ces aspects techniques C'est qu'en fait, ce qui est très important, c'est de simplifier l'accès. Ça sert à rien de faire un livre qui va être aidé, qui va être facile à lire, qui va pas mettre en échec, si pour y accéder, c'est trop compliqué c'est déjà compliqué l'informatique euh, pour des tas de gens, mais alors en plus pour des enfants qui sont qui sont dix ou pour des parents souvent euh, il y a des générations, hein, ça peut se transmettre donc euh, c'est c'est compliqué euh, d'accéder. Donc il faut aussi simplifier, il faut aussi penser à simplifier l'accès, à simplifier l'accueil, avoir une offre euh, appétante de, de, de, de plaisir euh, et et, et, et d'avoir un accès hyper simple. Donc nous ce qu'on propose c'est un accès à travers le portail avec une authentification unique. Donc, euh, voilà, j'imagine que vous avez des questions. Euh, euh, je vous écoute. Merci, merci beaucoup, Marion. Euh, je pense qu'il y a pas mal de questions. Priscille Oui, il y a quelques questions. Euh, Marion, vous avez indiqué que le format Frog était finalement une évolution, enfin, une euh, issue du format EPUB. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler euh, comment il est constitué oui, tout à fait. Donc, en fait, on est parti euh, du besoin des éditeurs. À la base, nous, on bosse avec les éditeurs. Hein, on bosse avec les éditeurs de jeunesse et avec les éditeurs de manuels scolaires, justement dans cette quête d'accessibilité native. L'accessibilité native, elle est permise par ce format EPUB 3. C'est cette dernière version du format EPUB qui permet, en fait, de mettre des tas de choses dedans. Je n'y reviendrai pas. Il y a eu une très, très belle démonstration tout à l'heure sur ce que c'est que le format nativement accessible. Donc, nous, on est parti de ce format-là. Et en fait... On a euh, utilisé ce format, la sémantique technique qui est derrière, pour pouvoir y plugger des fonctionnalités Frog, les fonctionnalités d'accessibilité que je vous ai montrées, euh, les, les, les petites pastilles hein, avec les petites fonctionnalités. Et en fait, euh, l'objectif pour nous, c'était surtout de ne pas faire quelque chose de propriétaire, au contraire, parce que sinon, on allait encore complexifier la façon d'y aller. Si quelqu'un il a l'habitude, je vais utiliser des, des marques, excusez-moi, mais si quelqu'un a l'habitude d'aller avec iBooks pour lire, il faut qu'il puisse lire ses livres dans iBooks, en gros. Donc, à la base, le format FROC, c'est vraiment ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte euh, au bout d'un moment que les éditeurs euh, et le, le, la vente de livres numériques e 3, c'est-à-dire avec des enrichissements importants de l'audio, etc., avaient du mal à le vendre euh, à travers les, le, leur circuit. Ça va venir. Euh, déjà, ça passe dans le PNB, par exemple. Euh, donc, la vente à l'unité, elle est réservée à l'éditeur. Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt des ventes par bouquet pour faire découvrir euh, ce que c'est que le format Frog et surtout pour euh, permettre à, à des médiateurs de proposer quelque chose adapté à un public dyslexique. Euh, donc pour les ventes à l'unité, c'est auprès des éditeurs. Vous pouvez acheter, euh, par exemple, il y a des lire qui sont dans ce format-là. On a de la collection euh, euh, Colibri de Belin euh, ou encore des Discool avec Nathan. Donc euh, ils, ils peuvent exister en, en, individuellement. Et puis pour avoir un, un ensemble, un bouquet, donc là, euh, sur l'offre en local, on a une trentaine de titres. Et sur l'offre en ligne, euh, d'ici euh, la fin de l'année scolaire, on aura une centaine de titres. D'accord. Donc euh, effectivement, il y, avait des, il y avait des questions complémentaires. Les ouvrages sont-ils disponibles à la vente Et, et est-ce que le format Frog est ouvert ou propriétaire Mais vous avez répondu euh, du coup, à, ces, à ces deux questions. Euh, euh, en complément. Euh, Est-ce que vous pouvez nous citer quelques bibliothèques qui, sont, qui ont déjà intégré BibiOdyssée dans leur... Alors, il y a euh, les bibliothèques qu a, avec qui on a travaillé cet été et sur lesquelles on a euh, construit le dispositif, mais euh, qui cherchent, veulent clairement une offre en ligne. Et donc, c'est cette année qu'on qu lance l'offre en ligne. On a lancé, là, juste avant Noël, l'offre euh, en local. On a, par exemple, en début de semaine, c'est le Loir-et-Cher, la bibliothèque départementale du Loir-et-Cher, par exemple, qui, ne, qui, qui, qui va donc installer un bibliothèque, euh, chez, dans, la bibliothèque dans le département. D'accord. Euh... Alors, j'ai une question que je ne suis pas sûre de bien comprendre. Est-il possible d'envoyer des titres du secondaire s'il n'y a pas d'offre Alors, ça Alors, doit être. Est-il possible de peut-être demander l'adaptation, j'imagine ou... Alors, il est possible de demander des titres, des, des, des adaptations, euh, de titres en particulier. Euh, en général, donc nous, on a un, un comité qui sélectionne les titres et qui s'appuie sur les recommandations des, des, euh, de, de, des bibliothécaires. Euh, c'est évidemment sous réserve de l'accord de l'éditeur et de l'auteur tout ça, ça s'inscrit dans la chaîne du livre c'est à dire qu'en fait il y a un contrat qui est passé avec l'éditeur il y a une partie de l'abonnement euh, il y a un tiers en gros qui, qui revient, qui remonte auprès des éditeurs et globalement et, euh, et puis ensuite euh, auprès des, des auteurs donc euh, c'est sous réserve de l'acceptation bien entendu. Euh... Mais on est très preneurs hein, de vos idées de titres, donc n'hésitez pas. Oui, donc il y a des questions, notamment, avez-vous la possibilité de faire un partenariat avec des éditeurs, par exemple pour un public adulte est Alors, On a la possibilité de faire des partenariats avec euh, euh, tous les éditeurs, après la pétence des éditeurs jeunesse a été nettement plus grande quand on est allé voir les éditeurs les éditeurs jeunesse étaient alors sans doute parce qu'ils s'adressent à un public qui est en train d'apprendre à lire et donc qui peut être aidé même s'il n'a pas de trouble 10 qui peut être aidé euh, pour, pour, parce que pour X raisons, euh, il ne parle pas français à la maison, il n'a pas de livres à la maison. Euh, enfin, il peut y avoir des tas de situations dans lesquelles le, le, la bibliothèque va pouvoir apporter une aide. Euh, et et les, Je rappelle qu'il n'y a pas besoin de, de justificatif, ou c'est pas sélectionné. C'est ouvert à tous les membres de la bibliothèque, potentiellement. Donc euh, on peut faire des livres pour les adultes, il y a moins d'appétence aujourd'hui auprès des éditeurs euh, euh, de littérature euh, euh, pour les grands, euh, ça ne veut pas dire qu'on sait qu'il y a des éditeurs qui seront prêts, euh, c'est une question de temps. Oui. Mais il y a moins de demandes, hein. enfin, soyons, soyons réalistes. Hein. Oui, donc pour le moment il n'y a pas d'offre pour les adultes, c'est une offre enfant. Enfants, euh, ados, jeunes ados, euh, jeunes adultes, c'est-à-dire ouais. que enfin, moi, il y a des livres que je lis euh, qui sont dits oui. littérature jeunesse, mais que je prends très grand plaisir à lire en étant adulte. Hein. On est d'accord. <rire> euh, Est-ce que vous, vous avez la possibilité, alors je vais m'emmêler les pinceaux dans les questions. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner éventuellement un ordre de grandeur sur les tarifs de l'offre en ligne alors, l'offre en, en local, elle est à 530 euros et vous pouvez l'installer sur une, sur cinq postes en local chez vous. Euh, ça peut être aussi sur des tablettes dans des, dans des bibliothèques mobiles. Euh, on a travaillé par exemple avec une association des quartiers nord de Marseille qui se déplaçait et donc avait un, un, un pool de, de tablettes et, et, et qui bougeait. Donc ça, ça peut être aussi dans ce cadre-là. Euh, sur l'offre en ligne, en fait, ça dépend de la, de la taille de la bibliothèque, du nombre d'adhérents, parce qu'en fait, c'est illimité. C'est-à-dire que vous n'avez pas une, une limite du nombre de lectures simultanées ou même euh, pas simultanées, il n'y a pas de limite de lecture. À partir du moment où vous avez cette, ce titre-là dans votre offre BibliOdyssée, euh, tous les membres de votre bibliothèque peuvent lire autant de fois qu'ils veulent, une fois, dix fois, vingt fois, le livre donc, ça dépend, le tarif dépend de la taille de la bibliothèque. D'accord. Si je vous donne un ordre d'idée pour un, un, un, le, les tarifs dans les collèges, euh, donc, euh, c'est pareil, on, alors là, on a, on a des offres, des, des livres qui sont dédiés aux scolaires et on a aussi euh, une offre d'accessibilité pour les manuels en audio. Euh, on est sur un tarif entre 2000 et 2500 euros par établissement scolaire. D'accord. Euh... Et du coup, une, une question qui, qui vient un peu en parallèle, vous parliez de PNB. Mmh. Et donc, vous parlez de donc là, on n'est pas sur un système de jetons, hein, une fois qu'on a le, le titre. Alors, celui le là... Byss, non, ça c'est une offre voilà. packagée euh, complète de découverte. Quoi. Voilà, mais euh, au niveau de l'achat à l'unité, euh, côté lecteur… Ça dépend de chaque éditeur. Ça dépend de chaque éditeur. Oui, oui c'est l'éditeur qui, qui, qui, qui fixe le prix de ses titres. Est-ce qu'il y a un logiciel spécifique à avoir pour lire le livre avec les... Justement pas, surtout pas. Ça, c'est très important. L'accessibilité, elle n'est pas simplement dans le format, elle est aussi dans le fait de pouvoir y accéder. Il faut que l'offre, elle parvienne jusqu'aux gens qui en ont besoin. Donc, il faut que ce soit hyper simple. Donc, non, c'est surtout pas besoin d'un logiciel à installer. Euh, alors trois dernières questions rapides, s'il qu y en a, il y en a beaucoup, donc j'en je prends trois. Euh, le Frog est-il partagé au niveau international alors l'avantage, c'est que l'ipop c'est un format international et donc nous on a travaillé au niveau international sur deux choses. D'abord la francophonie au niveau, euh, enfin elle dépasse largement le cadre des frontières, donc euh, on, on, on a des contacts au, au Québec en particulier, euh, mais on a euh, aussi un projet de, de R&D pour adapter la frogisation, donc l'acte de, fro de rendre en format frog un livre dans d'autres langues. Pour le marché international, mais aussi pour le marché français, parce qu'on peut avoir besoin de livres, quand on est français, des titres dans d'autres langues. Donc, on a fait déjà un prototype avec euh, euh, une maison d'édition italienne, une autre en Suède, avec euh, de l'anglais, avec euh, de l'espagnol. Donc, euh, on n'en est pas au même niveau d'automatisation qu'en français, hein, parce que derrière, en fait, pour faire des livres francs, il y a beaucoup de... C'est des outils de traitement automatique de la langue. C'est des outils d'intelligence artificielle, si vous voulez. Donc, en fait, il y a besoin d'entraîner. Bon, je rentre dans les détails, donc je m'arrête, mais il y a du travail encore à faire pour le faire dans les autres langues, mais ça fait partie des projets de recherche qu'on veut faire pour pouvoir proposer dans les bibliothèques, bibliothèques, mais aussi dans les bibliothèques Sondo ou dans les autres bibliothèques, des, des titres dans, en langue étrangère. D'accord. Et donc, euh, ce format... Euh... Enfin, vous vous êtes au sein de moby est-ce que qui participe euh, concrètement au contenu, à l'élaboration des adaptations Pour le moment, c'est tout chez moby Ah non, non, on travaille comme... en collaboration avec beaucoup de monde. Alors, je ne pas tous les citer, mais il y a entre autres dans la construction même des fonctionnalités, on travaille en partenariat avec des orthophonistes hein, dans l'élaboration des. des, des, des des outils même avec des chercheurs en neurosciences pour utiliser en fait les, les, les, les recherches. Nous on ne fait pas de recherche sur qu'est-ce qui est efficace ou pas, on s'appuie sur des recherches qui ont été faites par des chercheurs qui ont prouvé ou pas l'efficacité, par exemple sur la syllabation, là on travaille avec une chercheuse, professeur Collet dans le sud de la France, qui travaille plutôt que sur la syllabe, sur le morphème, c'est-à-dire le morceau du mot qui porte le sens. Donc euh, voilà, des, des, on travaille avec eux sur la partie en amont. Et puis sur la partie en aval, on travaille avec des narrateurs, donc des, des voix humaines hein, qui, qui, qui, qui, qui lisent le texte et qui enregistrent leur voix. Euh, et qui, alors on n'a pas fait le choix de la synthèse vocale, on y viendra un jour, pour l'instant elle n'est pas encore assez euh, appréciée dans les études qu'on a faites, sur les jeunes publics en particulier, ils préfèrent clairement... Euh, le, le, la voix humaine. Donc, euh, donc on travaille en voix humaine. Euh, on s'interdit pas le jour où ce sera vraiment, vraiment efficace la, la synthèse vocale de passer en synthèse vocale. Très bien, bah vous, vous répondez aux questions en, en, en avance, c'est génial, parce que les dernières questions concernaient la, la question de la, de la vocalisation, des voix de synthèse, euh, donc euh, non, vous ne travaillez pas en, en voix de synthèse. Euh, dernière question, euh, à quelle euh, adresse mail peut-on vous contacter pour avoir euh, une, une un accès à la démonstration Bien sûr, donc le plus simple, vous pouvez m'adresser un mail à moi, marion.berto.mobilis.fr ou juste contact@ .at mobidis.fr et pour la petite histoire, Mobidis c'est un clin d'œil à Mobidic, mais comme on est dyslexique, on a inversé le i et le y donc ça fait M-O-B-I-D-Y-S voilà. contactatmobidis.fr Oui, merci Précile. Voilà, donc merci voilà, beaucoup. tout ça pour vous dire que euh, nous, on n'est pas... Euh, Aujourd'hui, on parle d'accessibilité en général. Ici, moi, je vous parle d'une accessibilité cognitive qui est vraiment liée aux troubles cognitifs et le, le, le, le plus beau, la plus belle récompense qu'on pourrait avoir chez Mobilis, ce serait de, de, de voir qu'il y ait une multiplication des animations dans les bibliothèques à l'attention de, de ces publics-là. Ils n'aiment ils pas lire, mais ils sont comme les autres. Ils aiment les histoires. Merci beaucoup, Marianne. Merci pour cette présentation très claire qui a suscité beaucoup de questions.